Perdu. Je suis perdue, je me suis tombée. Quelle est cette route Qu'en suis-je donc Je veux sortir. Je ne peux pas rester être... faire de l'âme que je vois. Les affamés, le bruit de balle. Merci. Vite décide Un quoi perdu Je me suis trouvé Quelle est cette route Où suis-je donc J'en veux sentir Je peux rester là Je voir Pourquoi perdu Je me suis trouvé. Quelle est cette route Où suis-je donc J'en veux sortir. Je ne peux pas rester là. Et moi, je moi. Le du tout chemin, Oh, un peu perdu, je me suis trouvé, quelle est cette honte Où suis-je donc on veux sortir, je ne veux plus rester Je suis caché, je suis caché, je jour. je suis la je suis caché, Vite devine, le je me prépare Oh, je me suis trouvée. Quelle est cette honte Oh, je suis dans oh, je suis je Tu me sens de film et là moi you Où suis-je donc Je veux sentir le moi à me retrouver. Ici si je trouve les fruits qui sont en famille, je suis magasins, regardez, je Que fais-je là Moi ici, C'est bien moi. Aide-moi, vous vous de chemin, une route hélas, les vous vous séparez de mais vous caché. de chemin, vous vous